Eh hey ben bonjour à tous les amis c'est Enzo, aujourd'hui on se retrouve sur Sonic Adventure DX 20 version complète du jeu et partout on va commenter l'histoire le de Sonic Let's go Let's get him Oh yes okay. Oh putain version complète mon gars de Sonic Adventure DX. En fait j'avais fait la version des mots 3 la version des mots, mais la version complète du jeu, je sais pas quoi dire en français. Non, moi ça me dit Oh yeah! yeah This is happening! Hein? Enfin huh euh, de... En anglais. Non, c'est obligatoire. What's up? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais essayer de traduire euh, le mieux que possible. You are completely tarqué, surrounded. Uh, Surrender yourself. Lock on target, man. Ready? Well, uh, Fire! Uh, ah bah oui. Oh, oh no, our weapons oh, are useless. Retreat! All personnel, full back! Oh yeah This could be fun ah ouais ça commence à être un bêf ça C'est un qui meurt, je déconne Parce qu'il y a un mode euh... qui fait une saleté de... Hop Ah Chaos 0... Ah de... Vous avez vu on commençait directement dans la plage tout à l'heure C'est la première fois que je joue. attention Faut bon, Voilà Il va aller sur les pliés cette fois-ci Apparemment il va aller sur les pliés, je sais pas Ah ouais Ah le seul il est devenu euh... Noir, je l'ai vu c'est pour enregistrer un petit peu moins de, de ressources. mais Normal. Voilà. Hey, I'll play with you some other time. Ah, Ou bien. Ah là là, ça fait tellement plaisir de jouer je gratte, euh, au jeu euh, gratuit. Euh, euh, au jeu euh, complet en fait. J'ai galéré, j'ai dû regarder tout dans tous les coins pour aller chercher la version. Euh, Heu, qu'est-ce que you tu, où euh, hey, qu est-ce que tu vas maintenant bah, les écoutes. voilà, j'ai mis trois ans pour traduire ça. ce que j'ai mal à... J'ai pris 10 ans pour euh, dire ça. Je you know tu sais, tu sais, tu sais pas que chaos, c'est ah, un jeu pour nous au coup roi, les ah, ah, ah. Ouais. On était en plein jeu et là il y a une nouvelle scène. <rire> Sonic il est posé normal. Oh, oui. Attention. Attends, on... Huh? Hein? What? Tails? Tails. Watch out, Attention, il va se cracher Tails! Eh. Now what am I gonna do? après, je, je vais voir, donc là c'est le niveau qu'on a fait dans... Non, on va faire le niveau qu'on a fait dans... Ah, dans... Dans la version des mots, c'est la même... C'est la même chose... C'est la version complète Ah mmh. <rire> ok, c'est pas lui Aïe, ah, je super bien. J'ai des petits d'appuyer sur B plusieurs fois. Attendez, Attends, je vais voir si je peux pas mettre. C'est chiant, je peux pas mettre en fumée. Je sais pas où elle est, mais Ah, ah. Mais ok euh, euh, j'espère que pour le il est là non non non non non non non non une scène, c'est c'est c'est c'est c'est Ce jeu, donc euh, après il y a les dialogues dans les niveaux donc euh. euh voilà. voilà vas-y ma version démon elle est en français et hein ouais, ça termine en anglais donc je vais peut-être voir dans les paramètres pour la mettre en anglais. euh. bah bon ça va là j'arrive à traduire mais euh. Et voilà. Après, j'arriverai plus. Hein. Euh... Oh. <rire> je voulais passer par au-dessus pour gagner du temps. Euh... J'ai perdu du temps. <rire> Merde. Mais what the fuck? As... Non, mais Sonic, qu'est-ce euh, que tu fais? <rire> J'avais plus grand temps de sortir, mais je sais pas quoi. Et puis là, il pop. Ah, C'est ça que je voulais faire. version On sur la Mais là c'est une version démo mais Et là je viens de Ouais en je vois Après c'est pas un émulateur Je vous dis tout de suite c'est pas un ému C'est pour ça que bah, l'émulateur en fait C'est sur on ou pas très puissant, enfin le jeu il marche pas très bien, enfin il marche mais pas très bien, quoi. vois, ce que je veux dire donc euh... Yes! Donc ça c'est la version PC, la version Gamecube, regarde version démo, et j'ai trouvé un lien pour euh, pour l'avoir euh, Yeah, not bad! full game en fait, et ça c'est plutôt pas mal, pour ça que ouais, je suis déjà en anglais. Hey, Sonic! Hey, long Sony time no see, huh? Time, uh, I'm just glad you're okay. Uh, What happened anyway? You're too good of a pilot to just crash like that. That was a test run using a new prototype propulsion system. It's got a few bugs to iron out. Why not just use my plane, the tornado? Thanks, but you gotta check out my newest power supply. Ta-da! Whoa! A emerald! Yep! I just happened to find one, one of be the be southern uh, emeralds during one of my oh, test flights. Uh, This one's uh, got uh, a power, you know. So stuff. I figured, why not use it to power my plane? Supercharged! You gotta come over to my workshop, Sonic! I've got something I've gotta show you. It's in the Mystic Ruins! The fastest way is by train. Let's go! Alors ah, allons-y. Donc là, non tu peux jouer euh, Maintenant tu peux jouer tête à. Euh, parce... un renard là bas qui s'est craché. J'espère que... je suis peut-être se passe sinon ça a démarqué Cherme Sonic. Non, c'est pas qu'en VF. De toute façon là on doit aller à Ah mais ça c'est pour plus tard, ça c'est pour plus tard en fait. Non je dois aller à Mustaw Square. Et Mystic Queen c'est vers par là. Je crois. The train headed for the Mystic Ruins will be departing soon. Ah, la vidéo je vais voir pour mettre le jeu en français parce que je pense que je vais faire d'autres vidéos sur ce jeu. Mister... Mystic Queen. Ok c'est bien ça. Donc je crois qu'il faut. Kale's workshop should Mais be around est here somewhere. Okay. Oh, est... Oh, est ah. <laughs> ah. Look, ah. Sonic! Look, it's a giant talking oh, egg! Un... Silence! Oh, I am le... Dr Robotnik, <laughs> the greatest scientific genius <laughs> in the world! <laughs> Whatever you say, Eggman! Enough! I've got big plans! Yeah, and now gonna, and I'm gonna bad. put them to work! <laughs> You're always up to no good. Now what do you want? I want all of the Chaos Emeralds! Better not interfere! Or else! Or else what, you big loser? Or else I'll take them from you by force! The hard yeah. way! <laughs> Un poupée, euh, et je crois avec Tess les mêmes boss. <rire> on a un anneau. <rire> on a, <rire> on a un anneau. On a un anneau. On avait un anneau. Moi je crois qu'on va on en avoir 40 ou un truc comme ça. On va en avoir un anneau. Systems Full Power. Ah allez Ah putain Allez gameplay hein. All systems full power oh, tiens, les bombes je t'ai défoncé mon gars hey i'll play with you some other time je pense que lui est dead, il Que 13 minutes qu'on enregistre. On va pas s'arrêter là. <rire> hey, ça vous dit que je suis passé à un let's sur ce jeu oh, En fantôme. Well, that wasn't so hard. Ah, C'est trop facile. Ah oh no. Come on, Chaos Time to eat Tiens, comment euh, Chaos Je euh, veux Oh, no! Isn't that the same monster I saw the other day? Oh, yes! Oh, yes. It's just as the stone tablets predicted! <laughs> His strength increases every time I feed him a Chaos Emerald! With all seven Emeralds in him, he'll be invincible! And work for me! Together, we'll destroy Station Square! And on its ruins, I'll build Robotnik Land! The ultimate city, where I will rule it all! Come on, Chaos! Let's find another Emerald, shall we? Sonic! We can't let him get away with this, can we? No way, Tails! Sans so, to to ah, hein? Ouais, bah, es, c'est ta faute. Hein. Donc, je pense on là. On va faire le prochain niveau dans le. Euh, voilà, là, là, est... Euh, est on peut le voir dans son Donc, ouais, finalement, on va peut-être s'arrêter là aujourd'hui. Euh, je crois pas maintenant non non non non non non non je non non non non non non non non non non non je crois que non non non il non non non non je Je veux pas donc euh, voilà Alors, on va s'arrêter là ah, merci à tous de regarder ces jusqu'au bout et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao les amis